Vous jardinez et vous souhaitez adopter des pratiques plus naturelles Vous avez un jardin et vous voulez l'entretenir en respectant le vivant Le MOOC « Jardiner avec le vivant » est fait pour vous. Notre équipe vous a mijoté des contenus pédagogiques accompagnés d'activités de terrain pour apprendre en pratiquant. Vous n'avez pas de jardin, pas d'affolement. Vous pouvez tout de même suivre le cours, des adaptations sont proposées. Le MOOC « Jardiner avec le vivant » vous donnera des clés de compréhension d'un jardin et des techniques respectueuses de l'environnement. Cette formation est gratuite et animée grâce à des forums, des jeux, des rendez-vous. Elle vous permettra de changer de regard et de considérer le jardin comme un milieu vivant. On vous invite à ouvrir les yeux, rencontrer la vie sauvage, plonger dans le sol, Utiliser les différentes matières et aussi réinventer les espaces. Alors, inscrivez-vous et tissez des liens avec la nature.